Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler des événements étendus, en anglais Extended Events. Alors d'abord un peu de contexte. Depuis toujours, dans SQL Server, vous avez la capacité de tracer, notamment les requêtes, mais aussi un certain nombre d'événements qui sont produits par le serveur, ce qui est très pratique pour suivre l'activité du serveur, pour des raisons diagnostiques par exemple. Alors pour cela, historiquement, vous avez un outil qui s'appelle le Profiler, ou SQL Server Profiler. C'est un outil séparé de Management Studio qui, donc, vous permet de vous connecter à votre serveur et ensuite de sélectionner des événements qui sont regroupés par groupe d'événements. Et, par exemple, ici on a un modèle par défaut qui nous permet de voir lorsque quelqu'un se log, se délogue, donc se déconnecte, quelles sont les connexions existantes, quels sont les appels RPC, c'est-à-dire des appels de procédures stockées en général les appels SQL terminés et commencés. Il y a beaucoup d'autres événements, mais vous voyez d'abord que vous allez sélectionner des colonnes qui correspondent à des informations que l'événement va produire, bien entendu. Et lorsque c'est fait, vous faites exécuter et la trace commence, se connecte au serveur et récupère les informations d'événements, bien entendu. Il y a quelques problèmes avec cette approche. D'abord un manque de souplesse. Comme vous avez vos événements et vos colonnes qui sont prédéfinis. Les colonnes existent dans SQL Trace, la technologie qu'utilise le profiler, et elles sont prédéfinies. Ce qui fait que vous avez pour un événement donné, peut-être des colonnes existantes, ou, si j'affiche toutes les colonnes, des colonnes un peu génériques, comme Integer Data ou Integer Data 2, qui ont été créées juste parce qu'il fallait avoir des informations supplémentaires pour un événement. C'est dommage, parce que finalement, chaque événement devrait avoir ses propres champs, ses propres informations. Les événements sont assez différents les uns des autres. Ensuite, en termes de performance, parce que lorsque vous démarrez une session du profiler sur un serveur de production, eh bien vous avez un impact en performance. Si votre serveur n'est pas très, très chargé, ça ne se sentira pas. Mais si votre serveur est déjà bien sollicité, eh bien, vous sentirez vraiment une baisse de performance. D'ailleurs. Jonathan Keayas, qui est un expert SQL Server américain, a mesuré cet effet, on va dire l'effet de l'observateur, de SQL Trace. Donc son environnement de test, c'était un serveur SQL avec une base de données et une charge de travail. Il a exécuté la charge de travail pour faire une baseline et il est arrivé à 2345 requêtes par seconde. La durée totale de son workload, de sa charge de travail, 13 minutes 35 secondes. Ensuite, il utilise un profiler, que ce soit en local sur la machine serveur ou bien sur une machine client à distance, et on tombe à 215 requêtes par seconde ou 260 requêtes par seconde, durée totale de la charge de travail, 2 heures jusqu'à 2h29 minutes. Donc il y a un réel effet qui se sentira si le serveur est très chargé. Autre chose un peu ennuyeuse, c'est que le profiler c'est un outil client. Et lorsque vous choisissez de filtrer les événements, ce qu'on fait en général, par exemple, on va dire je ne veux avoir que les événements dont la durée, et là je clique ici, est supérieure à 10 millisecondes, le filtre va s'exécuter dans le profiler. C'est ça le problème. Si on veut filtrer quelque chose pour diminuer l'impact sur le serveur, il faudrait que le filtre soit appliqué directement à la source. Or ici, le filtre est appliqué après récupération de tous les événements par le client. Donc ce n'est pas très performant non plus. Pour toutes ces raisons et d'autres encore, par exemple un manque de souplesse en termes de cible de stockage de ces événements, Microsoft a depuis longtemps maintenant, depuis 2008, développé un nouveau framework de traces qui s'appelle les événements étendus. Alors pour cela, on abandonne notre profiler, parce que la politique de Microsoft est de ne pas créer 35 outils supplémentaires, mais de tout intégrer dans Management Studio. Vous allez donc vous retrouver au niveau de la gestion avec les événements étendus. Si vous êtes sur SQL pour Azure, vous trouverez cet onglet événements étendus à l'intérieur de votre base de données, si vous avez une base de données SQL Azure. À l'heure actuelle, les événements étendus dans SQL Azure sont tout à fait utilisables, mais l'interface est moins souple. Donc restons sur nos événements étendus dans SQL Server on-premises sur votre serveur. Si vous êtes en anglais, ça s'appellera Extended Events. Le nom de code, c'est x events. Je rentre dans mes événements étendus, et là j'ai des sessions. Alors d'abord, il y a des sessions préexistantes. Vous avez une session qui s'appelle System Health, qui tourne en permanence pour récupérer quelques informations essentielles du système, une sorte de boîte noire que vous pouvez utiliser si SQL serveur a craché, parce que cette session d'événements cible un fichier sur le disque du serveur. Donc vous pouvez toujours relire l'état de la trace après redémarrage. Vous avez une session qui s'appelle Telemetry X-Events qui est une session utilisée pour le feedback vers Microsoft. La télémétrie, c'est ce qu'on appelle la CEIP ou Customer Experience Improvement Program. Et c'est un service qui a été ajouté dans SQL Server et qui envoie des informations à Microsoft sur l'activité. Vous pouvez désactiver cette session sans aucun problème. Et puis, vous avez une session Always On Health qui est désactivée par défaut, mais qui sera activée si vous utilisez la fonctionnalité de haute disponibilité qui s'appelle Always On. Quand je dis activer/désactiver, c'est ça qui est intéressant. C'est que sur le serveur, on définit des sessions d'événements pour tracer des choses et on les désactive. Et lorsqu'on en a besoin, au moment clé, on peut les activer, regarder le contenu de la trace et les désactiver lorsqu'on n'en a plus besoin. C'est donc extrêmement souple et pratique. Vous préparez vos sessions de diagnostic, par exemple, et vous les utilisez quand vous en avez besoin. Donc les événements étendus datent de SQL Server 2008. En 2008 et en 2008 R2, la technologie était naissante et il y a eu pas mal de changements dans la structure des événements étendus. Ce qui fait que c'était assez difficile à suivre. Lorsque vous créez une session d'événements en 2008 et vous la repreniez en 2008 R2, il y avait des choses qui avaient changé, il fallait changer quelque chose. Et puis, même chose à, en 2012, ça avait changé par rapport à 2008 R2. Autre problème en 2008 et 2008 R2, il n'y avait pas d'interface graphique. Pour générer les sessions d'événements, il fallait le faire avec du code SQL, ce qui est tout à fait faisable, mais pas très pratique. Si vous utilisez SQL Server 2012, ou version plus récente, là vous pouvez vraiment utiliser les événements étendus à leur pleine puissance et avec une interface graphique. Donc, je vais vous montrer comment on crée tout ça. Vous allez sur session, clic droit, et vous prenez l'assistant. Vous avez deux façons de le faire, soit une nouvelle session avec une interface où vous choisissez tout à la main, ou bien un assistant qui bien sûr vous guide dans la création des événements étendus. Je vais choisir l'assistant, D'abord je donne un nom, perf par exemple, et je peux choisir éventuellement de démarrer cette session au démarrage du serveur, ce sera donc une session permanente. Deuxième page, je peux utiliser des modèles préexistants, des templates si vous préférez. Il y en a quelques-uns, je ne les trouve pas terribles, donc je ne les utilise jamais. Je préfère ne pas utiliser de modèle et faire mon choix. Ensuite, je peux tout à fait ici faire mon choix et ensuite sauvegarder le code de création de ma session d'événements qui est très simple, comparé à ce qu'on faisait avec le profiler, et donc qu'on peut garder comme référence et relancer sur différents serveurs. Ce serait plus ma vision du modèle. Nous avons ensuite toute une bibliothèque d'événements, il y en a beaucoup, et ils sont classés en catégories et en canaux, ce n'est pas très important. C'est un héritage de la technologie de Trace Windows qui s'appelle ETW pour Event Tracing for Windows. Les canaux, si vous voulez, sont un peu des regroupements de types d'événements. Vous en avez un qui s'appelle Debug, qui est désactivé par défaut. Et si vous cochez Debug, vous vous retrouvez avec beaucoup d'événements plus avancés qui sont très intéressants et qui peuvent vraiment avoir leur utilité. Mais sur des séances de diagnostic de base, Inutile de conserver le canal debug, vous trouverez tout ce qu'il vous faut déjà dans l'existant. Ensuite, au niveau des catégories, eh c'est aussi un classement parfois un peu aléatoire ou conventionnel. Ce n'est pas forcément la peine de vous concentrer sur la catégorie et le canal. Lorsque vous connaissez un peu les événements que vous voulez utiliser, vous avez simplement à filtrer ici. Par exemple, je voudrais avoir les requêtes qui passent c'est-à-dire les requêtes qui ont été complétées. Alors je cherche avec Completed. Lorsque vous faites votre recherche, ici, vous avez la possibilité de chercher dans les noms d'événements, mais aussi dans les descriptions ou dans à peu près tout. Mais en général, si vous vous souvenez des événements que vous voulez, les noms d'événements suffisent. Alors ici, j'ai deux types d'appels possibles dans SQL Server. C'est soit un appel de procédure stockée en RPC, à partir d'un composant client comme ADO.NET, à ce moment-là, je vais trouver RPC completed, soit un appel de batch SQL, et j'aurai donc un batch completed. Vous noterez que maintenant, et je peux dimensionner ceci, lorsque je sélectionne un événement comme RPC completed, je vais avoir les champs d'événements qui vont apparaître. Et donc c'est une nouveauté par rapport au profiler. Maintenant, chaque événement embarque ses propres champs. Et d'un événement à l'autre, on peut n'avoir pas du tout de champs commun. Donc je vais prendre RPC Completed et je vais le faire passer à droite. Je vais prendre SQL Batch Completed et je vais également le faire passer à droite. J'ai donc sélectionné deux événements, chacun à ses propres champs. Je clique sur Suivant et là je me retrouve avec des champs globaux. Comme chaque champ a ses propres événements, on a quand même des notions de champs globaux qui appartiennent au contexte. Par exemple, quel est l'utilisateur, quel est le processeur qui a exécuté l'événement, dans quelle base de données, etc. Et donc, on va pouvoir récupérer, par exemple, le nom de l'application client, par exemple, le nom de l'utilisateur. Et puis, vous en avez un de champ global qui est souvent utilisé, qui est le SQL text. Alors, soyons bien d'accord, SQL text, ça veut dire le texte de la requête pendant laquelle l'événement se produit. Ici, ce que j'ai sélectionné, c'est SQL Batch Completed et RPC Completed. Ces deux événements auront déjà, dans leur champ d'événements, le texte de la requête. Et en général, il s'appellera Statement, l'instruction. Mais lorsqu'on exécute quelque chose dans SQL Server, il y a une requête qui vient de s'exécuter dans le contexte et qu'on peut récupérer historiquement avec une commande qui s'appelle DBCC Input Buffer. C'est la dernière commande SQL qui s'est exécutée dans la session. Et c'est ça qu'on récupère ici. Donc sur certains événements, comme par exemple quand une attente se produit, il est intéressant d'obtenir ce SQL text pour avoir le contexte, la dernière requête qui s'est exécutée dans la session, donc très probablement la requête sur laquelle l'attente se produit. Ici, ce ne sera pas nécessaire vu nos deux événements. Encore une chose, avant de cliquer sur suivant, ces champs globaux s'appellent historiquement des actions. C'est pour ça que vous le voyez ici également appelé action. Parce qu'il y en a quelques-uns, très rares, qui provoquent une action. Par exemple, il y en a un qui peut arrêter SQL Server en mode débogage. Alors, historiquement, elles ont été appelées actions, mais c'est dommage parce que c'est un peu troublant. La plupart de ces actions sont en fait des champs globaux qui fournissent simplement des informations. Et pour un utilisateur débutant, voir qu'on choisit des actions, ça paraît très troublant. Donc, oubliez en fait que ça s'appelle des actions mais considérez que ce sont vraiment des champs globaux. Les euh, éléments qui fournissent une action réelle, on les utilise pratiquement jamais. Ensuite, suivant, on va pouvoir filtrer. Donc on va ici pouvoir filtrer sur... Et là, on a toute une série de champs. Et en fait, ce sont des champs globaux ici. Parce que l'assistant n'est pas capable de sélectionner les champs d'événements à ce niveau-là pour pouvoir les ajouter comme filtre. Donc c'est dommage. Mais on va ne pas filtrer tout de suite, on va attendre un petit peu et on va filtrer après dans les propriétés de notre session. Ici, nous n'avons que des champs globaux. Par exemple, le username quelque part, voilà. Et puis, euh, on doit avoir le SQL Text qui est ici. Vous noterez que ces champs globaux sont préfixés SQL Server, SQL OS, Package 0. C'est ce qu'on appelle des packages. Dans les événements étendus, vous avez un moteur d'événements étendu agnostique, c'est-à-dire qui ne connaît pas d'événements, mais qui a tous les primitives pour exécuter une trace. Et ensuite, dynamiquement, des packages ou des paquets d'événements sont ajoutés et il y a trois paquets par défaut. Le package 0 qui contient les, les choses de base, le paquet SQLOS, qui contient des événements intéressants pour le, la gestion du système et puis SQL Server qui contient des événements, par exemple, pour le moteur d'exécution. L'idée derrière ces packages, c'est de pouvoir ensuite, au fur et à mesure des versions d'SQL Server, ajouter des, des packages pour des fonctionnalités supplémentaires, dynamiquement, sans toucher au code des événements étendus. Donc là, on ne va pas filtrer tout de suite, on va faire suivant. Ensuite, vous avez la notion de cible. Un des avantages des événements étendus, c'est que vous pouvez définir des cibles, plusieurs cibles, et prendre une seule session. et enregistrer ces événements dans des cibles différentes. Il y en a deux classiques: c'est un fichier, donc c'est ça. Ce fichier sera stocké sur le disque du serveur, pas comme dans le profiler sur le disque du client, ici, c'est le serveur qui exécute la trace. Ce fichier va être rempli jusqu'à une taille définie ici, là 1 giga par défaut. et puis lorsque le giga sera plein, eh bien on va créer un deuxième fichier, c'est ici activer la substitution, Jusqu'à 5 fichiers. Donc, on va pouvoir stocker, de façon cyclique, 5 gigas sur le disque du serveur. Vous pouvez cumuler des cibles. Donc, vous pouvez aussi utiliser une autre cible ou utiliser une cible seulement, peu importe. Et la deuxième cible s'appelle le ring buffer. Ça a été traduit approximativement en français dans l'interface par cible mémoire tampon en anneau. Laissons tomber. Le ring buffer, c'est une zone en mémoire sur le serveur. Donc, qui est théoriquement plus légère que le fichier, mais les benchmarks ne montrent pas vraiment d'amélioration, et qui permet de faire ce qu'on appelle un FIFO, un First In, First Out, c'est-à-dire une pile, si vous voulez, d'informations. Ici, on dit, dans la mémoire du serveur, je vais garder les 1000 derniers événements qui passent. Ou bien, je veux que cette euh, zone en mémoire soit taillée à 10 mégas, et on ne dépasse pas. Et donc, je vais en mettre à zéro ici, et donc on aura les 1000 derniers événements ou les 10 derniers mégas qui seront stockés. Et donc, on cible le ring buffer lorsqu'on prévoit de visualiser la session d'événements en temps réel, bien entendu. Là, je vais rester sur le ring buffer, je vais faire suivant, et tout est prêt. Donc j'ai un résumé des actions de l'assistant, c'est classique ça. J'ai un bouton script. Je vais appuyer dessus, je vous montrerai ensuite le code et je vais faire terminer pour créer la session. Je peux choisir également de démarrer tout de suite ma session et de visualiser la session en cours d'exécution. Je ne vais pas le faire, on va attendre une seconde. Ici déjà, voici le code de création de ma session. C'est clean. C'est beaucoup plus clean que le profiler où on avait des appels de procédures stockées, SP quelque chose, à rallonge, c'était complètement imbitable. Ici, vous pouvez l'écrire à la main. Create Event Session, On Server, et vous voyez qu'on fait des Add Event pour chaque événement. Add Event, on ajoute nos actions, qui sont donc les champs globaux, et puis éventuellement, on ne l'a pas fait ici, mais on ajoute une clause Where pour chaque événement. Ce qui veut dire que chaque événement peut avoir un filtre différent et des champs globaux différents. Et ensuite, on fait Add Target, et on peut ajouter plusieurs cibles. Ça m'a créé ma session d'événements ici, qui n'est pas démarrée. Maintenant, si je veux créer un filtre, je vais prendre les propriétés de la session. Je suis dans une autre interface que l'interface de, de l'assistant. Il y a quelques subtilités dans cette interface, donc concentrez-vous bien. Entre parenthèses, les événements étendus ne sont pas encore très utilisés aujourd'hui, et c'est dommage, parce qu'ils ont une réputation d'être complexes. Cette réputation, elle vient principalement de la complexité de l'interface aussi ici. Mais cette complexité, elle vient du fait que les événements étendus sont un framework assez souple. Si vous avez compris les principes des événements étendus, comment ils sont conçus, architecturés, c'est beaucoup plus facile de les utiliser et de comprendre l'interface. Je vous parle en fait de ceci, événements. Ça, on connaît. Vous avez la liste des événements à gauche. Et puis vous avez fait glisser à droite les événements que vous avez sélectionnés. Où sont les filtres, où sont les champs globaux Avec ce bouton configurer, on va se rendre à droite dans une autre partie et on va pouvoir configurer les filtres et les champs globaux. Mais souvenez-vous d'une chose les filtres et les champs globaux sont définis par événement. Ce qui veut dire que dans l'interface, il a fallu définir ici la possibilité de faire des filtres et des champs individuellement. Donc ici, vous voyez que les champs globaux. J'en ai aucun qui apparaissent parce que je n'ai pas sélectionné d'événements. Si je sélectionne un événement, je vais avoir les champs globaux de cet événement. Et donc, si je change quelque chose, vous voyez ici, j'ai cet affichage qui, avec le symbole de l'éclair, ce qui veut dire action, et donc champ global, me montre le nombre de champs globaux. Il y en a deux, et il y en a deux en dessous aussi. Mais si je change ici, j'ajoute call stack, vous voyez que j'en ai 3 sur uniquement l'événement que j'ai sélectionné. C'est logique. Donc, ce qu'il faut que je fasse, si je veux agir sur tous les événements, c'est bien entendu sélectionner les deux événements avec le, la touche Shift ou Control. Et ensuite, lorsque je vais cocher un champ global, il va s'ajouter sur les deux événements. Donc, très important et même raisonnement sur les filtres. Maintenant, on va pouvoir filtrer par les champs d'événements. Ça, c'est très intéressant, parce que si je fais un filtre sur un des champs d'événements, le filtre se fera à la génération même de l'événement dans le moteur SQL Server, ça permettra en amont de filtrer et donc d'améliorer les performances. Mais comme chaque événement a ses propres champs, ici l'interface ne va vous montrer d'abord les champs d'événements, ensuite les champs globaux, que les champs qui sont présents dans les deux événements, puisque j'ai sélectionné les deux. Donc si je veux faire un filtre sur un seul événement, il faut que je sélectionne seulement cet événement, je viens dans filtre, et là je vais avoir à disposition, vous voyez, plus de champs d'événements, puisque ce sont ceux de RPC Completed. Je vais prendre la duration, et je vais utiliser un opérateur, Alors, il y en a plusieurs, mais on va rester sur les opérateurs les plus simples, plus grand que, ou plus grand ou égal à, et là je vais filtrer sur la durée. Les durées, étant CPU, sont exprimées en microsecondes. Si vous avez l'habitude du profiler, dans le profiler, c'est des millisecondes. Ici, ce sera des microsecondes. Ça veut dire que ça, 1000, ça vaut une milliseconde. 10 c'est 10 millisecondes. 100 000, 100 millisecondes. Une seconde, ça fait un million. C'est à dire on divise par 1000 pour avoir des millisecondes et ensuite on divise par 1000 pour avoir des secondes. Okay. Donc, si je prends plus grand que 10 millisecondes, il faut que je fasse 10 000. Okay. À partir du moment où j'ai sélectionné un filtre, je vois un petit vu ici dans la partie filtre qui me dit cet événement est filtré. Vous pouvez bien entendu faire plusieurs filtres avec des NDDOR, Or. Ça, pas de problème, rien de, rien de particulier. La difficulté ici, c'est supprimer. Alors il faut que vous sélectionnez ici à gauche euh, la ligne tout entière et vous appuyez sur la touche Supre. Lorsque vous faites OK, il enregistre la mise à jour. Maintenant, nous avons la vision de notre champ d'événements. En dessous, lorsqu'on utilise le petit plus, on va avoir là où les cibles. Ces cibles, on peut faire un clic droit dessus et afficher les données cibles. Il y a une difficulté dans l'interface depuis SQL Server 2012, c'est que je vais vous prendre une session existante avec les deux cibles, vous voyez. Si je regarde le résultat, Ici, avec afficher les données cibles sur un fichier, c'est-à-dire un event file, un fichier sur le disque du serveur, je vais avoir une vue en tableau. Pas de problème. On va voir comment gérer ça. En revanche, si je prends le ring buffer, afficher les données cibles me donne un XML. Alors, ne me demandez pas pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Vous pouvez tout à fait écrire du code SQL, je vous mettrai peut-être un lien sur la vidéo ou dans le commentaire de la vidéo, un code tout fait pour analyser le contenu de ce XML, mais à la base dans l'interface, et eh bien c'est pas terrible. Le problème à l'heure actuelle d'ailleurs, c'est que dans SQL Azure, vous avez que cet affichage, si vous créez une session d'événements dans SQL Azure, après ce que vous pouvez toujours faire, c'est pas beau mais bon ça marche, c'est cliquer sur le XML, l'afficher tel quel et vous déplacer un peu à l'intérieur. Donc par exemple, vous avez un événement, vous voyez que cet événement s'appelle comme ça, et vous avez ensuite ces différents champs pour vous regarder à l'intérieur. Bon. Ce n'est pas très satisfaisant, mais c'est mieux que rien. Maintenant, ma session d'événements perf, on va faire une requête dans ma base Pacha data Formation. Toute simple, hein peu importe. On va l'exécuter 10 fois, ce qui fera donc 10 batchs, puisque j'ai fait un Go et ensuite j'ai mis 10. Le Go va lancer 10 fois la requête, ce sera des batchs, un appel vers le serveur. Je vais démarrer la session d'événements, comme ceci. Maintenant, je vois la flèche verte qui me dit elle est en exécution. Et puis, je ne vais pas cliquer ici sur afficher les données cibles, puisque c'est du XML. Donc, non merci. Je vais plutôt rester au premier niveau et faire surveiller les données actives, ce qui m'ouvre une vision en grille première impression, c'est moche, d'accord, en tout cas c'est moins agréable que le profiler. Mais il y a une raison, et c'est améliorable également, c'est que maintenant je vais exécuter mes requêtes, ou je vais plutôt en faire une d'abord. Donc est-ce que j'ai quelque chose ici Eh bien non, pas tout de suite, euh, il faut attendre un petit peu, parce que la cible ring buffer est ce qu'on appelle une cible asynchrone, aussi pour des raisons de performance. Le moteur Extended Events, des événements étendus, récupère les événements, les garde dans un buffer, et ensuite, lorsque ce buffer est plein, il l'envoie à la cible, pour des raisons de performance. Donc la cible ici ne va pas se rafraîchir immédiatement, de façon synchrone. Et donc ce que je vais faire ici, c'est exécuter ceci plusieurs fois, de façon à remplir ce buffer, qui soit ensuite envoyé à la cible. Voilà qui est fait. D'accord, c'est moche, parce que... J'ai ici chaque fois un événement qui se produit, et puis je dois descendre dans les détails pour voir les différents champs d'événements, c'est-à-dire une combinaison des champs d'événements et des champs globaux. Mais c'est normal, puisque comme chaque événement peut embarquer ses propres champs, l'interface ici, la grille, ne sait pas à l'avance quels vont être les champs à afficher. Et en plus, il y en a peut-être beaucoup, et donc elle ne va pas prendre une décision en disant « ici, je vais mettre des colonnes n'importe comment ». Elle vous attend. Elle va par contre, cette grille, vous afficher les deux champs qui sont toujours présents, c'est-à-dire le nom de l'événement et la date d'exécution. C'est à vous maintenant de prendre le champ qui vous intéresse, par exemple la durée, ici, dont je vous rappelle qu'elle est en microsecondes, faire un clic droit et demander d'afficher la colonne dans la table. Et voilà qui est fait. Évidemment, ce qui nous intéresse aussi, c'est le texte de la requête. Donc on va dans Batch Text et on fait Afficher dans la table. On dimensionne un petit peu et voilà, on a quelque chose déjà de beaucoup plus intéressant. Vous avez, comme dans le profiler, si vous cherchez un petit peu ici, la possibilité de faire des filtres, par exemple temporels sur les événements ou par rapport à des champs particuliers, donc vous pouvez filtrer comme vous voulez. Vous avez la possibilité de regrouper par événement. Vous avez ben, ici choisir les colonnes, c'est-à-dire. Allez faire un choix comme je l'ai fait ici, mais le plus pratique, c'est de venir ici et de faire un clic droit. Bon, vous avez des paramètres d'affichage, ça c'est pas grave. Mais vous avez aussi un menu qui apparaît ici, événements étendus, avec plus de possibilités. Notamment, mettre un signet, faire une recherche rapide, et puis exporter vers, ça c'est très bien, exporter vers un fichier d'événements étendu, ou bien un fichier CSV, ou une table SQL. Même possibilité qu'on avait dans le profiler. Donc voilà, maintenant vous suivez ceci, vous avez toujours la possibilité d'arrêter la session. Il va vous être ici indiqué, la session d'événements a été arrêtée ou n'est plus disponible, mais l'affichage reste. Et lorsque vous avez arrêté la session sur une cible asynchrone, le buffer de, des événements étendus va être vidé, envoyé à la cible. La cible va se remplir une dernière fois, donc vous aurez tous les événements entre le moment où vous avez démarré et arrêté la session. Dernière chose pour l'affichage, maintenant que vous avez présélectionné vos colonnes, ça va être bien entendu mémorisé. Si je ferme et que je réouvre, alors je ne peux pas surveiller les données actives puisque je n'ai pas démarré la session, donc je démarre, je réouvre mon affichage, mon choix précédent est conservé, j'ai les colonnes que j'avais sélectionnées. Voilà pour cette présentation des événements étendus, n'hésitez pas à les utiliser, c'est un outil très puissant de diagnostic. Et maintenant, vous connaissez le principe, la façon de les utiliser, je vous assure, après quelques utilisations, ça vous paraîtra simple et évident, et vous ne pourrez plus vous en passer. Merci d'avoir suivi cette vidéo.